bonjour les amis bonjour c'est Yushka bienvenue sur ma chaîne donc le tarot des 5 soleils alors nous sommes en septembre donc le 2 septembre maintenant et puis on avance hein, un petit peu avec la vierge qui est absolument disons magnifique c'est un signe qui est magnifique et pour nous les autres et eh ben c'est un mois qui est magnifique et pour savoir comment il est magnifique, il faut regarder un petit peu tout ce qu'il nous raconte. Alors, on va essayer de le découvrir ce mois de septembre, euh, de voir un petit peu comment il nous parle en dehors des planètes, en dehors de tout ça, parce que bien sûr, comme je vous l'ai dit, la vie, elle était chargée d'indices, elle était chargée euh, la, la vie, c'est un immense euh, euh, distributeur, on va dire, d'indices, de signes. Il y en a partout, il y en a partout. Hein voilà. Et là, je vais vous montrer comment on peut découvrir le signe euh, du, donc, euh, de la Vierge différemment. Hein voilà, tout simplement. Alors, ben, j'ai quand même à aller contrôler si c'est bien cadré. Ouais, ça va. Vous avez vu, hein J'étais raisonnable. J'ai pas mis euh, beaucoup de choses sur le tableau, m'en mettant pas beaucoup de choses, parce que là, on est vraiment, oh, on va nager, disons, dans euh, dans des comptes, hein, quelque part, quelque chose de, de splendide. On a vu que dans donc les cartes du tarot de Marseille, c'était la roue de la fortune. Hein, quelque part, et puis c'était quand même assez inquiétant, mais euh, par rapport au personnage qui, oh, qui était là, et puis qui bloquait un petit peu, disons, ces trous, c'était quand même euh, euh, inquiétant. Alors maintenant, on va passer outre, disons, euh, euh, ces annonces qui sont un peu dramatiques, parce qu'elles appartiennent à aux prophéties de Nostradamus, et donc il a encodé quelque chose là-dedans, mais maintenant on va aller voir, en réalité, disons, ce que nous proposent, hein, vraiment les énergies célestes et tout, la, la lumière hein, du cosmos euh, pour ce mois de la Vierge, comment on peut le comprendre, déjà cet indice, je vous ai montré que c'est une toute petite lettre, ah, ben, bien sûr, hein. vous savez, j'ai pas, j'ai masse, Attendez voir, hein. voilà, c'est une toute petite lettre, comme ça, le 10, vous voyez, et bien maintenant, cette petite lettre-là, je vais vous montrer où elle peut se retrouver, disons, euh, dans, dans des textes, dans des expressions, ah, c'est fabuleux, c'est fabuleux, déjà nous sommes en septembre, Hein, je vous ai fait remarquer qu'il y a un 7 et il y a l'ambre, Septembre. Alors là, j'ai juste marqué ça comme ça. Il y a le 7 et puis il y a l'ambre. D'accord Alors, je vais vous montrer un petit peu euh, l'ambre, la pierre de l'ambre. Peut-être que vous ne vous, vous, vous savez plus ce que c'est. Ben, on est là pour rafraîchir la mémoire aussi. Hein? Euh, sinon, euh, ça ne sert, sert à rien. Voilà. Alors, pouf, on va essayer de voir si ça peut le faire comme ça. Attendez voir, hein, sans déménager toute l'histoire. Oh, ben on y arrive quand même, vous voyez On y arrive. Hein. Voilà, ben, c'est cette pierre vraiment miel, hein, ou très particulière, c'est de la résine, donc, qui a emprisonné quelque part. Hein, un petit insecte, hein, quelque part où cet embryon, disons, où même cet insecte, hein, on peut retrouver quelque part, euh, disons, des, des traces d'ADN hein, dans ces insectes qui sont donc euh, enfermés comme ça dans l'ambre. Hein. Alors, euh, il y a septembre, il y a novembre et tout, naturellement ils ont tous euh, ces mois des significations euh, particulières. Il faut savoir que la langue française est une langue adaptée pour, quelque part, euh, traduire euh, des messages, euh, des messages codés. <rire> C'est pour ça que je me permets, disons, quelque part, de le faire. Parce que oui, la langue française, et ça j'ai entendu encore il y a très récemment, que c'était la seule, même au monde, disons, qui pouvait, qui avait cette capacité quelque part à traduire, disons, ce qui était encodé, parce que tout simplement les kabbalistes du Moyen-Âge, donc, <rire> pardon, qui étaient à l'origine, disons, des expressions, des mots mis à l'intérieur, disons, de la langue française, du vieux François, etc., etc., donc avaient encodé des tas de choses de façon à, à, à pouvoir euh, nous, nous laisser, disons, des traces pour qu'on puisse, disons, se débrouiller avec... Hein et quand on ouvre les yeux hein, sur, justement, cette langue qui est le français, parce que le français, naturellement, il parle français, et puis c'est bien le français, etc., etc., mais malgré tout, en France, ça aussi depuis là, je ne sais pas trop combien de temps, euh, 1000 ans, 2000 ans, on nous dit que la France, disons, elle aura un rôle à jouer, disons, capitale, à un moment donné, ou dans le monde même, ça sera complètement critique alors, naturellement, on a donné aux Français, disons, quelque part, euh, des notions, hein, euh, pour pouvoir ouvrir les yeux dans la langue, pour pouvoir se débrouiller, hein, même si ne parlent pas hébreu, même s'ils ne parle pas, disons, une autre langue, même, voilà, donc, euh, c'est peut-être pour ça aussi, hein, quelque part, que le français, euh, il, faut, pas savoir, il faut, faut savoir, hein, c'est qu'il y a toujours, disons, un bon dans du mauvais du mauvais dans le bon. C'est-à-dire que comme le français, il n'aime pas, disons, parler plusieurs langues et tout, donc, il tient à sa langue, donc, quelque part, il est capable également de bien, bien, bien, quelque part, la connaître et puis fouiller et d'avoir toutes les expressions. Alors, je me dis tout de suite, que ce soit le verlan, le machin, tout ce que vous voulez, la langue des oiseaux, il faut tout prendre, là, hein. Voilà, faut tout prendre, hein, et vous allez voir que bouf, bouf, bouf, c'est un jeu, ça va vous sauter aux yeux, et vous allez voir il y a, y, a, y a des tas de termes, mots, expressions subliminaux qui arrivent comme ça, disons, qui nous viennent de la cabale. donc, euh, euh, donc euh, du Moyen-Âge et même avion, vous vous rendez compte, hein. Voilà, exactement, hein, ça c'est vraiment des, des choses qui ont été protégées et tout depuis longtemps, hein, par tous ces érudits, hein, pour naturellement donner des messages, pour nous avertir de certaines choses, voilà, hein, pour euh, nous renforcer, parce que naturellement, en quelque part, en France, il faut, faut comprendre qu'on a le meilleur, mais quelque part, en dégringolade aussi, on risque le pire, donc roue de la fortune, rhum alors, est-ce qu'on va reprendre le tournant Voilà, quelque part. Hein Mais maintenant, je vais parler d'amour. Je vais parler de cette magnifique lettre hein, qui est quelque part l'embryon, ambre. Mais là, maintenant, on va prendre un embryon hein, où tout est possible. Tout peut recommencer. Elle est là, elle est au milieu, vous voyez, de la roue zodiacale, ici. C'est la roue des zodiaques. Eh bien, figurez-vous que ce petit... Ce petit germe là, hein, quelque part, c'est lui et celui qui se trouve dans les cieux. Il représente les cieux de la roue hein, du zodiaque. Hein, et quelque part, on nous dit que en définitive, si l'ambre peut piéger un insecte, est-ce que quelque part, euh, le, le, nous sommes piégés, euh, disons, dans euh, un système, disons, qui correspond aux sept quelque part où on ne peut pas sortir de ce monde matériel, parce qu'on on, parle toujours de 7 jours dans la semaine, donc c'est 7 jours, c'est tout, point, pour tout le monde c'est 7 jours, mais est-ce qu'on peut, disons, euh, s'échapper de ce, de ce 7 Et oui, on peut s'échapper de ce 7, effectivement, parce que le 7 comme c'est un embryon également, c'est l'embryon donc du septième millénaire, disons, qui peut s'exprimer avec toute sa lumière, hein, qui peut justement, c'est le terrain propice, pour euh, nourrir, disons, euh, cette, cette vie, on arrose, hein, quelque part en vierge, on arrose, on arrose, voilà, et on y croit, mais c'est pas, je, je, je fais, je vais avoir, ah oh non, il y a une espèce de récolte, de culture, euh, de confiance, d'amour, euh, d'optimisme quelque part, d'aller vers l'autre, de se relier également, vous voyez, de se relier. Et d'être également, disons, un élément euh, communiquant avec l'autre, on fait passer également les messages. Hein voilà, c'est un petit peu ça aussi, c'est le côté très mercurien, disons, du signe de la Vierge. C'est un signe, c'est un mois d'amour. Déjà, c'est un mois d'amour. C'est le plus beau mois d'amour. Je vous avais dit que le premier, disons, euh, mois, euh, où en définitive c'est très physique, c'était <cười> le bélier qui avait un 5. Hein? Donc le 5, quelque part, il disait Ouais, moi je t'aime de tout mon être. Alors il y a un côté, disons, euh, démonstratif. Euh, ou euh, bien souvent c'est très masculin ça, j'ai pas besoin de te le dire puisque je te le montre, puisque je te le pose, puisque je fais ci, puisque je fais ça. Il y a un côté très euh, euh, démonstratif, disons, par le côté physique et matériel. La Vierge, elle, elle demande plus. Tout d'un coup, elle demande, disons, à ce que ce soit, disons, une communion d'âme. Et ça, cette communion d'âme, quelque part... Euh, elle fait penser, disons, à ces, bah déjà les âmes sœurs, bien sûr, mais à ces, à ces, à ces vieux couples qui, qui, qui, qui se promènent encore main dans la main. Ils ont passé des tas de choses, ils sont encore ensemble. Et c, c, cette chose, elle est plus forte quelque part parce qu'ils ont vraiment compris, disons, ce que c'est que l'unité, disons, de, de cette âme, hein, formée du couple qui font un, donc, par, par, par, par l'expression. Vous voyez, il y a un, donc, regardez voir un petit peu. Maintenant, je vais vous montrer ça, parce qu'à nouveau, on va voir que toujours, je suis, disons, dans la lettre « iode », et puis là, donc, ça, c'est le « 1. Vous voyez, je disais, les deux sont liés, là, quelque part, parce que cette lettre, c'est une... Oui, parce que ça, c'est le 1, d'accord. Mais il faut savoir que euh, les lettres en hébreu, euh, c'est comme si on mettait des petits cubes. Et puis, en mettant ces petits cubes, on dit, bon, bah cette forme, ces trois choses, disons, vont former... Euh, telle lettre, c'est tout, c'est un peu comme on monte un placard, voilà, il faut deux portes, il faut un machin, puis ça après on appelle un meuble, ou ça on appelle disons une table ou on appelle, si on appelle ça, c'est parce que euh, les mêmes matériaux disons ont été agencés, mais agencés différemment, donc ça ce sont des matériaux qui ont été agencés pour vous voyez, euh, créer la lettre 1 et eh ben il y a euh, ici, donc le fameux euh, 10 Hein? là, il y a encore un 10, regardez ça, un petit peu, disons, comme un couple, comme je vous dis qu'ils sont liés, hein? voilà, ça c'est euh, ce qu'on appelle, disons, euh, le vav. Hein? le vave ça veut dire, c'est un, une lettre de liaison, c'est avec, c'est... Euh, toi et moi par exemple euh, voilà et j'ai bien d'autres choses hein, mais là euh, je vous le montre ça c'est pas pour rien parce qu'on va aller un petit peu plus loin et donc c'est normal donc que vous voyez euh, cette lettre donc alors on va avancer un tout petit peu maintenant pour vous montrer disons à quel point disons votre lettre la lettre du mois de septembre est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. C'est la plus belle, c'est le germe, hein c'est le germe, vous vous imaginez si. Alors, cette fameuse, cette fameuse petite lettre, toute petite lettre est la plus petite, c'est avec elle qu'on forme toutes les autres lettres où on peut tout, tout compiler. Alors, regardez, voir, déjà là, vous connaissez peut-être le, le, le tétragramme, alors, vous tapez tétragramme, hein, vous allez voir un peu, disons, euh, euh, le, le, le nom divin. Alors, il y a un nom divin qui, euh, disons, euh, qui apporte beaucoup d'amour. Hein. Hein, Ce tétragramme, tétragramme, donc, il est formé de quatre lettres qui commencent par, naturellement, la lettre Yud 10, donc, qui est celui du mois de sept C'est inimaginable, ça Vous vous rendez compte Quel honneur quel honneur elle se trouve comme ça, cette petite lettre en tête, hein, d'un mot divin, disons, qui exprime de l'amour, un état d'amour. Hein. Ensuite, figurez-vous, on le retrouve dans Béréchit. Alors, Béréchit, il faut savoir une chose, c'est que dans la Bible, quand vous ouvrez la, la Bible qui est euh, traduite, eh ben, euh, vous avez au commencement, mais euh, si euh, la Bible... En hébreu, qui est écrit en hébreu, il n'y a pas une lettre qui a changé, il n'y a pas une lettre qui a été retirée, il n'y a pas une lettre qui a été ajoutée, ça, depuis le temps, disons, de Moïse, où il a reçu, donc, euh, la, donc la Bible, on va dire ça comme ça, en hébreu, d'accord Pas une lettre qui a bougé, pas une lettre qui a bougé vous vous imaginez un petit peu, c'est quelque chose d'inimaginable. Chaque lettre, vous voyez, est codée, elle est mise en relation. Le premier mot, donc, est extrêmement important. Hein? Tout de suite, il te met dans l'ambiance ce premier mot. C'est au commencement. Et en hébreu, on dit ça, « bereshit ».« Bereshit », regardez voir. Dans ce mot qui est immense, qui a fait couler qui a généré des centaines, des centaines, des centaines et des centaines de volumes, euh, disons, de commentaires, juste pour ce mot. Vous vous imaginez, mes chères vierges, vous êtes dedans. Hein? Votre lettre est dans le Bereshit It. D'accord et en plus de ça, un truc de fou, un truc de fou, mes amis, je vous ai dit que dans la, pré dans la vidéo précédente, vous avez, un, le, le, dans la saison d'été, donc vous avez le ch, « ch », d'accord, c'était l'élément « feu euh, ». Et également, attendez voir, le « ch » qui montrait, disons, qu'était la lettre, donc, euh, de, de la planète Mercure et du jour euh, jeudi, donc, vous vous souvenez, hein, hein, c'était la 20e lettre, hein. écoutez-moi bien, et eh bien, figurez-vous que dans ce premier mot, hein, il y a le chat de la saison, donc de l'été, de l'élément feu, il y a le I de votre signe, incroyable, et naturellement, il y a le fameux R, R, donc, qui appartient, disons, à votre planète Mercure, donc, la lumière, hein, d'accord Eh bien, si on combine ces trois lettres, si on combine ces trois lettres, bien sûr, on peut écrire un mot, hein, et qu'est-ce que c'est que ce mot C'est Shir Shir Shir Chir, chir", chir", chir" figurez-vous que c'est le cantique des cantiques qu'a écrit le roi Salomon, ce roi de paix, ce roi vraiment qui, qui, qui était là, qui concilie, qui est vraiment euh, juste, sage, incroyable. Hein? Est-ce que vous vous imaginez, mes amis, à quel point ce mois de septembre reçoit... Quelque, on ne peut pas compter les bénédictions qui tombent dans ce mois de septembre. Voilà, je préfère, je préfère dire ça comme ça. On ne peut pas les compter, on ne peut pas les compter. Juste il suffit de, de, de lever la tête, de se relier et tout, d'ouvrir les yeux, se relier à l'autre. Là, en, euh, avec le signe, disons, de, de, en septembre, et avec le signe, avec le mois de septembre également, il y a quelque chose de très fort où euh, là c'est je t'aime de tout mon âme. Voilà, de, avant c'était mon cœur, et mon esprit, euh, tout, euh, voilà mon être et tout. Et là tout d'un coup, euh, avec disons euh, ce, la Vierge, euh, la Vierge, elle demande autre chose. Moi, je veux une union carrément avec l'âme. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais euh, dans les autres vidéos, ce mois-ci, euh, les gens vont chercher la vocation, vont chercher, disons, à exprimer euh, leur être, leur, la beauté de leur âme, euh, la, la, la fraîcheur de leur vie. Ils ne veulent plus des trucs sales. Ils en veulent plus, c'est fini. Ils veulent passer vraiment à autre chose. Ils ont envie vraiment d'avoir de vivre vraiment bien, d'arrêter d'être entravé et tout, c'est normal, c'est le mois de septembre, c'est le mois où on peut exprimer tout cet amour inimaginable, mes amis, profitez-en, profitez-en, <rire> c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, et maintenant, eh bien, on va aller faire un petit tour. Ah ouais, alors j'ai mis ici naturellement euh, le 10. Vous vous imaginez Alors, euh, bon, on parle donc des 10 commandements. Hein euh, enfin, bref, on ne va pas faire un cours, euh, disons, sur là-dessus. Hier, on, on, moi je vous avais dit, avant-hier, je vous avais dit, oui, c'est aussi, le, disons, l'arbre de vie. Hein l'arbre de vie, le fameux 18, hein hein qui fait 10 et 8. Hein et là, on, vous verrez pourquoi j'ai comme ça, j'ai pas fait exprès, ça m'est sauté, euh, vous savez c'est la providence ça, c'est vraiment le fouf, c'est l'inspiration, faut pas chercher, et puis vous recevez des coups d'inspiration comme ça, C'est pas la peine de creuser, ça vient tout seul après, vous voyez, faut se faire confiance, hein, hein, une fois que vous êtes euh, branché, ça va, après, boum boum boum, les infos elles arrivent, incroyable, incroyable et donc, là, on va regarder, disons, comment s'écrit exactement le « mois des louls ». Alors, euh, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire pour passer, pour terminer tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça Bon, je pense que de toutes les façons, même si j'ai oublié quelque chose, ce n'est pas du tout important j'ai assez parlé, disons, de ça, de, de vous montrer à quel point, disons, euh, euh, le cantique ce, ce, ce, ben, des cantiques, vous vous rendez compte du roi Salomon. Alors ça veut dire, le euh, cantique des cantiques, c'est aussi un, un chant, hein, le Chirachayim, c'est le chant. Alors lui, enfin, disons, il faut comprendre une chose en plus de ça, c'est que maintenant on passe à d'autres dimensions, parce qu'il y a la physique quantique, il y a le chant quantique, vous avez aussi votre, cet espace de, de, de, de communication, un champ d'expression, poum, oh, et puis chant, respiration. Vous voyez, avec un mot, c'est ça, c'est ça qui est beau avec le français qui est magnifique, c'est que si quelque part on développe un mot en lui laissant toute sa liberté, euh, euh, tout d'un coup, euh, ça va vous amener à plein de choses et ça tombe juste, et ça tombe juste, c'est ça qui est inimaginable. Et ça, ça a été le génie des cabalistes, disons du Moyen-Âge. Ça a été le génie, le génie. C'est à dire que n'importe que moi, wow, regardez, bah, je me débrouille avec ce que j'ai tout simplement. Wow, on peut avoir une inspiration comme ça direct. Et, et ce matin. Euh, je pensais je dis tiens c'est le début septembre et tout boum boum je m'étais affairée et puis je pense disons automatiquement euh, disons à euh, comment on, on, on, on le dit en, en, en hébreu en plus de ça c'est pas de l'hébreu, on s'en fiche là c'est de l'hébreu, on va dire ça comme ça écoutez c'est un c'est un c'est un comment ça s'appelle même pas euh, j'ai oublié vous savez que j'ai des, des trous mais si j'ai des trous c'est fait exprès c'est fait exprès ça veut dire, euh, lâche l'histoire, t'es pas ici, disons, pour amener, euh, oui, alors ça fait de la raméien hein, ou peut-être pas, ou non, la racine elle est un tel, etc. Non, mais ça, ça a été donné par du grec. Ça, c'est quelque part, j'ai remarqué une chose, à peine je veux dire quelque chose, je veux être, disons, trop technique, j'ai un trou, c'est fini, j'arrive plus à dire, je le ressors plus, je le ressors plus. Ça veut dire, à mon niveau, à moi, lâche l'affaire soit pas technique de toutes les façons. Déjà, tu l'apprends, c'est déjà bien. Mais quand tu l'enseignes, c'est pas le niveau, tout simplement. Parce que, ma foi, faut rester, disons, sur des bases qui sont extrêmement simples. Hein. D'accord Alors, moi, je parlais simplement, bon, de l'hébreu. Tout simplement, c'est le, les hébreux, comme ça, dans leur calendrier, clac ils utilisent un mot pour dire septembre. Ça se dit, et loul c'est loul si c'est ça c'est un acrostiche, disons, d'une phrase qui est absolument euh, euh, géniale. C'est, disons, euh, le roi Salomon, hein, à nouveau, qui disait comme ça, Shi « rachirim, dans, dans le cantique des cantiques. Il parlait justement, il faisait, disons, euh, des, des belles phrases et tout. Enfin, bref, il faut, faut aller voir ça. Hein. Et comment, disons... Qu'est-ce qu'il disait oh, oh, en un poème hein, quelque part? lé, do di do di li. Alors, ça c'est le mois de Elul, donc septembre. Donc, hein, voilà. A ah, c'est le premier, le, le. Ensuite, là vous avez V, mais le V ça fait OU hein, aussi. Euh, si on le prononce euh, d'une certaine façon et as, ensuite vous avez le L donc euh, ter, euh, qui termine Vedodili. et qu'est-ce que ça veut dire Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi c'est une déclaration d'amour c'est une déclaration d'amour tout simplement est-ce que vous vous imaginez quand vous dites le mois des louls vous avez Annie Dodie d'Evêdo Dilly, c'est une déclaration d'amour à la vie, c'est incroyable, et ça m'a fait penser comme ça, clac, tout d'un coup, à Lady Di, avec son amoureux qui s'appelait Dodi. Vous vous souvenez? Elle est morte en septembre, au mois des loups, et mais je dis c'est bizarre comme à l'oreille, Annie, est... vous, vous vous comprenez avec Lady Di? Hein, et Dodi avec, son, avec son, son amoureux, avec qui donc euh, euh, ils sont tués en voiture. Bref, elle est morte en septembre. Il y a une autre dame, donc, qui est morte en septembre également, qui avait euh, tellement d'amour pour les pauvres, c'était euh, Teresa. Alors, attendez voir, j ai, j ai, moi, euh, pouf, pouf, je vais vous mettre ici une amitié remarquable. Ah oh là là, regardez voir un petit peu l'amitié remarquable entre la mère Teresa et la princesse Diana. Figurez-vous, attendez voir. Alors vous avez là euh, l'amitié. Je vais voir si vous avez des. Mais de toute façon, vous connaissez, hein, c'est pas possible. Mais je vais quand, quand, quand, quand même vous la montrer, hein, cette photo. Je vais vous montrer cette photo quand même. Regardez un petit peu. Regardez un petit peu cette photo. Après, vous allez taper plus si vous voulez. Hein? Voilà. Je ne sais pas si vous saviez qu'elle s'était rencontrée. Ces deux femmes qui s'aimaient énormément, qui s'appréciaient énormément, qui avaient des, des contacts et bien figurez-vous qu'elles elles se sont vues une dernière fois, euh, quelques mois, euh, juste avant leur mort, euh, Mère Teresa voulait aller à l'enterrement euh, de Lady Di, vous vous rendez compte eh bien, elle est morte la veille de ses obsèques. Alors, quelque part, je me dis, mais qu'est-ce que... Ah ben, je vais revenir vers moi, là, sur mon tableau, et puis je vais, je vais, je vais terminer, disons, une, disons une, petite, euh, un petit, une petite discussion avec vous. Parce qu'il faut que vous sachiez une chose, quand même. C'est que la vie, elle est marquée, disons, par euh, trois actes énormes. énormes C'est quand vous, le jour de votre naissance, naturellement, hein, ça c'est clair, eh ben, vous, devez, vous devez passer, disons, par, disons, des actes officiels, en société, où vous êtes reconnu, disons, socialement, c'est pour vos diplômes, hein, quelque part. Alors, votre naissance, votre mariage et votre mort, ce sont des... Des, à chaque fois, ce sont, comment ça s'appelle, ce sont trois actes, disons, qui sont importants. Alors maintenant, le mariage, c'est un petit peu la vadrouille, hein, parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui se marient déjà euh, euh, plusieurs fois, parce que, euh, voilà, il y a des choses, ils euh, n'y arrive pas, c'est tout, hein, c'est un mal de la société, ça, à l'heure actuelle. Alors, euh, voilà. Bon, mais par contre, hein, il faut savoir une chose, c'est autant, on regarde, qu'est-ce qui s'est passé quand elle est née les planètes, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle qu qu a fait de sa vie, et pourquoi quelque part elle est morte ce jour-là, vous comprenez Dans ce mois-là, dans cette année-là, ça aussi c'est quelque chose, disons, de très très important à voir. Or, ces deux femmes, il y en a une, c'était une princesse, elle a été c'était la princesse du monde, hein elle était aimée, elle était vraiment aimée, elle avait quelque chose, disons, de rayonnant en elle. Elle adorait les enfants, elle aimait énormément les enfants et tout. C'est un cancer, hein, donc un chiffre 8, je vous avais dit, hein, elle est morte en septembre, aussi c'est un 10, et la vie. Donc elle a donné quelque part, euh, euh, beaucoup de sa vie. Euh, disons aux enfants euh, qu'est-ce qu'elle faisait quand juste avant disons qu'elle se marie à 18 ans disons qu'avec le prince charles euh, bah, elle était dans les pouponnières hein, c'était voilà elle gardait déjà les enfants c'était les enfants les enfants les enfants et faut dire une chose c'est que quand même elle a fait elle a complètement bouleversé disons la cour royale d'angleterre euh, par rapport disons aux, aux, aux enfants hein, ça c'est ça c'est ça c'est clair hein. bien euh, maintenant les, les anglais euh, disons se sentent Quelque part, euh, beaucoup puni pour pouvoir exprimer déjà euh, d'être humain, d'être moins froid, euh, d'exprimer des sentiments, d'avoir de, euh, cette espèce de chaleur, de lâcher un peu cette ironie, ce, ce côté un petit peu euh, euh, machin noir, vous voyez, on casse un petit peu. Il y a quand même quelque chose de. Elle a fait énormément, on dirait pas, hein, on dirait pas. Bon, vous avez aussi Sœur Teresa, Sœur Teresa, oh là là, mais la petite Sœur, mais tout le monde entier également l'a pleuré. Vous voyez, mais t es, t es tellement que c'était, disons, une belle âme, hein, c'est comme, on, on a pleuré, disons, enfin, à l'époque, disons, ils, ils ont pleuré, que ce soit Martin Luther King ou Gandhi et tout, on ne sait pas pourquoi il y a des gens comme ça, il y a des gens, on ne les connaît pas, même plus là, quand on les voit en les suit, on dit, oh là là, quel, ça, c'est quelqu'un, mais vous vous rendez compte, et tout d'un coup, on est lié, Hein, on est lié, et le mois de septembre, figurez-vous, naturellement, disons, c'est un mois de confiance, d'optimiste et tout, c'est une rentrée qui, je pense, va être difficile, et c'est pour ça que je vous fais, disons, cette vidéo, parce que c'est un mois qui est chargé d'espoir, et à partir du moment où on se relie, disons, avec quelque part l'amour hein, qui nous est, disons, donné, qui qui nous est, dé, qui est qui est déversé là sur nous en ce moment, disons, hein, pour nous donner du courage et un coup de main. Il faut pas l'ignorer ça. Alors on court après les uns les autres. Est-ce que par exemple, il y a des gens par exemple qui sont très très forts et qui sont en ce moment qui veulent être meneurs, mais ils, ils ne peuvent pas se mettre le poids, disons. Euh, de, toute une, euh, de tout un truc, disons, euh, sur, euh, sur eux, parce que premièrement, c'est trop lourd, et dans ces conditions, la vie va les attaquer, quelque part, les mauvais trucs. Vous avez les énergies, à partir du moment où vous montez un peu trop votre nez, chac, chac, chac, chac, on, euh, on essaye toujours de niveler. Donc, il ne faut pas euh, donner à une personne, euh, quelque part, autant de pression. Chacun doit se prendre en main, si vous aimez l'autre, prenez-vous en main comme ça vous déchargez, c'est un acte d'amour, hein, de ne pas peser sur l'autre, c'est un réel acte d'amour, il faut faire ce qu'on doit faire par soi-même, et comme ça vraiment, disons, il y a une, pouh, une synergie extrêmement très très forte, où quelque part, tout le monde, euh, disons, euh, se prend en main, c'est très important ça hein? sachant que naturellement il y a un soleil qui est irradieux là également en septembre, qui est extrêmement présent hein? qui, qui donne euh, un coup de main à la civilisation, à la vie à la vie tout simplement waouh, eh ben, écoutez voilà mes amis je vous laisse là hein? c'était vraiment le message d'amour Hein, de ce mois de septembre hein, pour nous tous <rire> et bien sûr euh, c'est les vierges qui vont en profiter en premier ciel dites... <rire> hein, allez les vierges allez et puis en plus de ça comme ça eh ben on vous verra tellement belle hein, tellement belle bien sûr hein, c'est des princesses hein, les vierges les, les vierges c'est des princesses il n'y a rien à faire Allez, au revoir à vous tous et toutes. Hein. Au revoir. Et je vous like. Et merci pour vos commentaires. Merci beaucoup.